Bonjour à tous, donc nous allons prier à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Nous allons prier un chapelet sur le thème du carême. Donc euh, Seigneur, nous prions dans la divine volonté, multiplie les grâces à l'infini, partout et toujours, et donne tout particulièrement euh, la paix à l'Ukraine, euh, convertis le cœur de. Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron, de Joe Biden et de tous les dirigeants du monde. Et euh, convertis toutes les âmes, protège toutes les âmes, sanctifie toutes les âmes, euh, bénis toutes les âmes, passé, présent et futur. Et donc nous nous unissons aussi euh, à tous les saints, tous les anges, tout ton corps mystique pour te consacrer la, la Russie. Euh, pour consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Euh, voilà, euh, nous consacrons euh, nous-mêmes euh, la Russie euh, au cœur immaculé de Marie pour donner la paix au monde entier et euh, pour, euh, pour la conversion de, de ce pays, euh, tous les tous les Russes, euh, à la foi catholique. Au nom du Père et du Fils Saint esprit ainsi soit-il. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu veux que tous les hommes se convertissent et vivent. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom exauce notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Donc voilà, nous venons de prier un chapelet sur le thème du carême à l'aide de ce livre, pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Et moi, je vais enchaîner avec euh, un chapelet, euh, toujours avec ce livre, euh, en l'honneur de Saint Joseph, dont c'est le mois, en fait. Euh, le mois de mars, c'est tradition traditionnellement dévoué à Saint-Joseph, dont c'est la fête euh, le 19.